Coucou YouTube Là on est sur une petite game au M82. La game est vraiment belle, je te laisse te régaler. Like, commente et abonne-toi. La prise de vitre tombée si Warzone 2 est pourri. Pour l'avoir essayé, gros frérot, il n'y a pas de raison qu'il soit mauvais vraiment. On peut clairement avoir foi, chat. Tiens, Saru, mon, mon frérot, choisis le sniper, hein. M82, SPR, car donne-moi le sniper avec lequel je vais gagner. Allez, Saru, un effort frérot. M82 Tu vas faire une erreur Vu que t'es une merde Oh vas -y. Il est passé où, cher Il est passé où Choui Sœur Toi aussi, j'ai ta sœur Oh putain, j'ai plus de balles mais ta mère Excusez-moi, chat. Non. Oui. Et qu'est-ce que tu veux Oh je vais te défoncer la gueule, ton car. Je vais te défoncer. Qui m'a volé mon sniper Elle passe à travers. The Big Boss du 77 C'est quoi, dans, dans le 77 Tu fais quoi Tu t'allonges sous les voitures et tu te fais sodome par tes collègues Tiens, continue ton activité préférée. De car. Excusez-moi, chat. 2 sur 2, 3 sur 3. C'est Sarunin qui m'a conseillé ce sniper, je pense qu'il a fait un bon choix. Je vais tuer tout le monde chat, et je vais gagner cette putain de game. Non, mais toujours plus. Non, mais mec, non, mais... Non, mais, non, mais gros, tu me passes à travers Arrête Non. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Je vais prendre tous les risques, ça, Manguette qui envoie 25 subs, peut-être Manguette pour faire la différence, the dream is real. Ok. Uniquement viens comme on nous plus de Déduction rapide Merci Menguette pour les 25 sub -gifts. Allez la chat Allez Merci, Saru. Boum boum boum, chat J'ai cassé la game, les gars Je l'ai cassé, gros Combien de kills 22 kills Ma main